Bonjour, je suis Audrey Leguerriec, hypnothérapeute, maître praticienne en hypnose depuis 2011. Vous pouvez bénéficier d'une séance d'hypnose ericssonienne ou spirituelle à mon cabinet d'Avignon ou alors par téléphone, en visio. Et pour l'instant, je vais vous accompagner au travers de cette séance d'hypnose spirituelle à visée thérapeutique pour votre corps, votre cœur et votre âme. Je vous invite donc à vous asseoir confortablement sur un fauteuil ou un canapé, ou à vous allonger sur un lit si vous préférez, le plus important c'est que vous soyez à l'aise, bien, que vous soyez vraiment bien prête à vivre une expérience forte, importante et porteuse qui vous permettra de résoudre un bon nombre de choses croyez-moi… alors adossé ou allongé sur le dos, vos jambes et bras décroisés Laissez vos paupières se fermer délicatement afin que vous puissiez déjà vous concentrer sur vous, sur votre corps, sur la manière de ressentir vos muscles, certains plus que d'autres, ressentez ainsi l'air pénétrer vos narines, votre cerveau. Remplir vos poumons. Oxygéner vos cellules, vos organes, puis descendre. Oui, descendre. Descendre et se diffuser dans vos bras. Dans vos mains. vos cuisses, vos pieds, et à nouveau laissez l'air entrer en vous, laissez l'air s'investir dans votre esprit, vos poumons, avant de se diffuser partout ailleurs. Prenez ainsi de plus en plus conscience de la façon dont l'oxygénation de votre corps… vous détend… vous détend totalement… vous pose… vous fait vraiment du bien… et vous allez pouvoir à présent prendre une profonde inspiration nasale qui fasse monter votre ventre, le siège de votre inconscient donc… monter votre poitrine… et souffler tout l'air par la bouche totalement… votre poitrine, vos épaules descendent donc complètement et votre ventre aussi… Et à nouveau, vous prenez une profonde inspiration nasale, vous laissez votre ventre monter, votre poitrine, vous retenez et vous soufflez tout l'air par la bouche, totalement, votre poitrine, vos épaules descendent, descendent… complètement, votre vôtre aussi… et encore… encore, à nouveau, vous prenez une profonde inspiration par le nez… Encore, encore, encore, encore, et vous relâchez tout l'air par la bouche. Totalement, vous relâchez tout cet air vicié par la bouche. Respirez à nouveau profondément en imaginant maintenant inspirer toutes les énergies puissantes, positives, d'où vous avez besoin, là, maintenant, et respirez toutes ces puissantes énergies, qu'il s'agisse de la paix, de la paix, de la force, de l'amour, respirez tout ça, ou alors de bien-être… Qu'importe… sentez tout cela se diffuser dans votre corps… dans vos cellules… dans votre cœur… dans votre âme… et encore une fois… encore… inspirez profondément par le nez… encore, encore votre poitrine, vos épaules se soulèvent et vous expirez totalement par la bouche totalement Reprenez maintenant une respiration normale, moins profonde. Ressentez tout ce qui s'éveille en vous à présent. Allez-y. Prenez le temps. qu'il s'agisse… de sensations qui s'éveillent… de sensations sur votre peau… des sensations à l'intérieur de vous… des émotions également… bien évidemment tout ce qui se produit et se produira pendant et après la séance d'hypnose ne peut être qu'extrêmement positif, porteur et bienveillant pour vous… tout se passe et tout se passera et continuera de se passer comme si vous étiez protégé… guidé… oui protégé et guidé par une énergie une force supérieure… voyez-la simplement comme vous la ressentez… vivez-la comme elle se présente à vous maintenant… ainsi, pour certains, ce sera comme une… comme une bulle protectrice… couleur de l'arc-en-ciel une bulle transparente, translucide, qui laisse voir la nature… pour d'autres, ce sera une énergie lumineuse… ou encore il s'agira d'un de leurs roches gardien, ou d'une énergie divine… peu importe, ressentez simplement le profond sentiment de sécurité… Confiance et de bienveillance qui règne tout autour de vous et à l'intérieur de votre être. Oui, laissez-vous étonner parce que vous ressentez à l'intérieur de vous cette confiance. Aussi grande soit-elle, aussi petite soit-elle, vous la ressentez. cela peut vous étonner… probablement qu'habituellement vous n'en aviez pas l'habitude… ou pas de cette façon… qu'importe… qu'importe… ressentez simplement ces sentiments effectivement de sécurité et de confiance bienveillance, tout ce qu'il y a autour de vous est dans… vous à l'intérieur de votre être, de votre esprit, votre cœur… prenez d'ailleurs conscience à ce propos que votre respiration a déjà bien dissipé certaines tensions ou préoccupations que vous aviez tout à l'heure… alors laissez celles qui ne sont pas déjà parties disparaître dans le sang… dans la terre… à chacune de vos expirations et confiez-les d'ores et déjà au ciel… si vous voulez… Cette Séance cette d'hypnose cette spirituelle va vous mener loin, très loin, très très loin en vous. Elle va vous reconnecter à la source, à votre source, votre conscient, votre mental votre ego va s'effacer significativement durant cette séance, afin de laisser émerger votre inconscient, votre subconscient, votre, votre vous supérieur, comme vous voulez, le fait est que vous allez lâcher prise… et qu'en fonction de vos besoins d'aujourd'hui, il se peut que le conscient s'endorme totalement… ou qu'il soit spontanément à certains moments, en tout cas déconnecté par votre inconscient, votre moi supérieur. Oui, oui, déconnecté par votre moi supérieur lui-même. En tout cas, quel que soit ce qui se passe que vous vous endormiez ou pas, sachez que cette séance agit et agira afin de vous faire atteindre ou, à minima, afin de vous rapprocher grandement de votre objectif, car votre inconscient est bel et bien à l'œuvre. Connectez et davantage au corps, soyez-en certain, Puisque cette séance vous permet de vous centrer, de vous recentrer, d'obtenir clarté, clarté, clarté éblouissante, lumière, lumière, éclairage, force, confiance… et tout cela bien sûr avec le soutien du ciel… bien que vos yeux soient fermés… imaginez que vous les leviez au ciel… peut-être que la tête bascule un petit peu en arrière… ou pas… ou peut-être qu'elle bascule totalement… sans aucune importance… vous imaginez simplement en train de lever les yeux au ciel… en train de regarder le ciel… en train de vous… projeter… de vous projeter déjà… Au royaume, au royaume céleste… et vous allez ainsi pouvoir… laisser… laisser votre cœur appeler les anges… oui… imaginez… imaginez avant même de le ressentir… quelque chose dans votre cœur… s'élève… S'élève très très haut vraiment très très haut alors ainsi confiez tous vos besoins toutes vos demandes au ciel Oui, laissez votre cœur appeler les anges des cieux les arcoches de Dieu, l'amour divin, la clarté céleste afin qu'il vous guide, afin qu'il vous soutienne, vous montre le chemin, vous donne l'ensemble des qualités et aptitudes dont vous avez besoin. ou tout simplement, afin de vous connecter, de vous reconnecter à l'univers, à la vie, à la source de tout, dans une verticalité parfaite, dans un alignement idéal. D'ailleurs, il est temps maintenant de formuler votre objectif, votre souhait, votre intention, celui même qui fait vibrer votre cœur, suscite, suscite envie et espoir, rend votre âme légère. Oui, légère et heureuse. Rien que de s'imaginer l'atteindre, la voir ou le vivre. Cette séance d'hypnose spirituelle est très puissante, intense et va vous faire atteindre des degrés, des niveaux supérieurs de conscience. Alors, vous devez formuler une volonté, un souhait, vous devez formuler une requête à la hauteur de de vos réels besoins, à la hauteur de ce qui vous tient à cœur… mieux, bien mieux encore, à la hauteur de ce qui vous fait vibrer… de ce qui illumine votre cœur rien qu'en y pensant… un objectif, un stade, une, une réalisation, un souhait qui fait battre votre cœur plus fort un souhait qui fait se dessiner un sourire sur vos lèvres… quel qu'il soit… alors laissez cette intention, ce but, cette idée s'épanouir… là maintenant en vous… ressentez-la… parcourir votre cœur… vos sens… Votre vous le plus profond. Laissez votre intention prendre vie, prendre racine dans votre être. Ressentez-la d'une quelconque façon dans vos bras. Dans votre chair. Dans vos muscles. Sentez-la vibrer en vous. De votre vôtre, votre bassin, de vos cuisses jusqu'à vos pieds. Plus que cette volonté, que cette envie, sentez sa réalisation en vous sentez-la en vie, laissez tout votre corps s'en imprégner… imprégnez vos cellules… imprégnez votre souffle… sans le savoir vous ressentez à ce stade votre objectif se réaliser en vous, vous le sentez grandir, vous le sentez s'épanouir, il se caractérise en effet par des picotements dans les membres, de la chaleur ou le ressenti d'une énergie vous parcourant, vous effleurant, puisqu'à différentes intensités une danse émotionnelle et, et sensorielle est déjà en place. Les éventuels points de tension corporelle s'évacuent automatiquement à mesure où vous leur envoyez votre souffle de plus en plus agissant. Oui. De plus en plus agissant. Et de plus en plus libérateur car il est investi durant toute cette séance de vertus purificatrice, apaisante et thérapeutique. Si à ce stade, quelques tensions musculaires ou émotionnelles se font encore sentir, c'est sûrement qu'elles ont un message à délivrer. Alors… écoutez-les donc… Demandez-leur… Demandez-leur mentalement… ce qu'elles ont… à dire… Ainsi, en s'exprimant soit elles disparaîtront automatiquement… soit si certaines sont encore là, c'est tout simplement parce qu'elles sont nécessaires pour la suite de la séance donc oubliez-les… oubliez-les laissez-les tranquilles elles partiront seulement en temps et en heure… Vous pouvez, vous, pendant ce temps, continuer de détendre votre esprit, de lâcher prise, de vous laisser aller… oui, de vous laisser aller à la paix, à la plénitude intemporelle, continuez de regarder le ciel… l'univers… oui continuez… regardez le ciel, l'univers… laissez votre âme continuer de se connecter avec la puissance céleste… avec les anges, les archanges, vos anges gardiens, vos guides… Votre mental se déconnecte seconde après seconde. Oui, comme ça, seconde après seconde, davantage encore afin de vous laisser en totale symbiose. Oui, en totale symbiose avec l'infini. avec l'indescriptible… avec la plénitude absolue… ressentez… ressentez ce que ressentez-ce qu'aucun terme ne peut approcher ni même décrire… laissez votre cœur… votre âme… se guérir… s'apaiser, tout en s'énergisant positivement. Si vous désirez vous placer sous la protection, sous l'amour ou la guidance d'un être céleste en particulier, allez-y appelez-le ou appelez-les avec votre cœur… allez-y c'est le moment… laissez votre… laissez votre âme entrer en résonance avec lui… ou avec eux… laisser… laisser un lien invisible mais bien présent avec lui ou avec eux, se renforcer… se renforcer, se fortifier… s'intensifier… cet échange se caractérise bien souvent sous la forme d'un canal d'un rayon lumineux… ou sous la forme de chaleur… de flux lumineux ou coloré… mais cela peut se faire par d'autres biais bien évidemment… l'échange peut se faire en direct… c'est-à-dire en ce moment même, ou alors tout à l'heure, au cours de la séance, ou bien dans vos rêves, par le biais de signes quotidiens, de… de synchronicité. Peu importe, le principal c'est ce lien, cette connexion qui se passe en ce moment même, Et maintenant, si ce n'est déjà fait, que d'une manière plus générale vous souhaitiez vous placer sous la protection, l'amour, ou la guidance des anges et arcoges et des puissances célestes directement connectées à la source, eh bien, imaginez, imaginez toute l'armée céleste tournée vers vous. en toute bienveillance et, et ressentez toute la protection, la liberté, la force, l'amour et la compassion que tous les anges et archanges vous envoient en ce moment même. Et dans tous les cas, ressentez comment l'intégralité de votre corps semble avoir fusionné avec le divin. Avec l'infini. Avec tout l'univers en perpétuel changement. Ressentez l'infiniment petit… côtoyez l'infiniment grand en vous… Ressentez l'infini vous traverser… vous changer… vous améliorer… vous apporter Connaissance, oui connaissance, connaissance et paix, sérénité et puissance, énergie, énergie et douceur Quel que soit le degré de lâcher-prise atteint vous allez plus loin maintenant Ma voix vous fait ainsi plonger davantage encore dans cet infini dans lequel vous vous ressourcez… dans lequel vous vous régénérez… dans lequel vous vous reconnectez comme il est bon pour vous de vous reconnecter… peut-être même êtes-vous déjà dans une sphère où tout est lumière, énergie, amour, vie… sagesse… sagesse et pureté… dans une sphère où vous ressentez un infini bien-être, une infinie sagesse. Oui, une infinie sagesse en vous, autour de vous. Une sphère où l'alpha côtoie l'oméga. Où la fin est le début. Où le début est un aboutissement prometteur. Une sphère où la seule norme est l'éternité. L'infini. l'absolu bien-être… une sphère… un espace… où tout ce qui vous parvient… où tout ce qui vous traverse… n'est que bonté… bonté, puissance, amour… Un espace qui se veut aussi miroir de tout cela et qui diffuse donc intensément bonté, puissance et amour… Libre à la puissance créatrice, bienfaisante et bienveillante de votre esprit de ressentir à vos côtés et de vous connecter à présent, si ce n'est déjà fait, à certains des arcoge plus particulièrement, dont l'arcoge Michael, l'arcoge Raphaël, l'arcoge Gabriel. L'Arcoge Anaël. L'Arcoge Chamuel. Arcoge Uriel. Arcoge Métatron. Arcoge Joufiel, Arcoge Jérémiel Arcoge Raguel Arcoge Azrael Arcoge Ariel Arcoge Zachiel, Arcoge Raziel Arcoge Sodalphon À chaque fois que vous allez entendre leur nom, les secondes et les minutes qui viennent, vous allez encore plus agréablement vous sentir partir, vous sentir transcender. vous allez ressentir énergie, chaleur, force, puissance… à différentes intensités… en fonction de vos besoins conscients et inconscients, ce qui fait que la connexion avec certains anges peut vous sembler plus puissante qu'avec d'autres, et c'est normal… laissez faire, ils connaissent et savent infiniment plus et mieux que vous et moi… vous pouvez d'ores et déjà les remercier pour toute l'aide et le soutien qu'ils vont vous apporter dans un instant. si cela est bel et bien… si cela est juste et bon… pour vous… L'Arcoge Michael, celui-là même qui donne courage et confiance, et agit comme un véritable protecteur, un bouclier contre les influences néfastes et négatives qui, jusqu'à présent, pouvaient ou ont pu saper miné. En effet Michael est un… est un véritable garde du corps. Michael apporte… apporte une protection spirituelle, éloigne tout sentiment de peur, de manque et toute énergie ou pensée négative permettant ainsi d'avoir des idées claires afin de prendre les décisions qui s'imposent guidées par la lucidité et non par la peur vous vous connectez en même temps au… au puissant arcoge Raphaël, celui-là même qui… aide sur le chemin de guérison, aide… en effet toute personne en proie à une détresse tant physique, psychologique qu'énergétique… ou à toute personne qui… qui a vu ses croyances s'effondrer… Raphaël transmet énergétiquement les bonnes intuitions menant à ses guérison… il aide à trouver la vérité… C'est au tour de l'archange Gabriel… Gabriel le messager de Dieu de se joindre à cette connexion… Gabriel améliore la communication sous toutes ses formes… Permet de trouver l'inspiration et la compréhension des choses célestes. Gabriel gère également les affaires familiales, mais sur la voie lors de moments de doute ou d'incertitude. Gabriel aide dans l'expression notre créativité et permet de nous ouvrir à un monde de possibilités. L'archoge Anaël se joint aussi à la connexion, celui qui accompagne, accompagne tout au long du chemin pour avoir une vie sereine et harmonieuse. Anaël apporte plus d'harmonie, de légèreté dans la vie. Il assure de belles rencontres, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Il apporte sérénité et aisance. Oui, sérénité et aisance avant un événement, par exemple, et aide également à développer les dons et l'intuition. L'arcoge Samuel. Son but est de venir en aide à ceux dont la fréquence énergétique est basse. Samuel insuffle un état d'esprit positif et cherche à effacer l'anxiété ou toute forme de crainte. Ainsi, il aide à trouver la paix intérieure, à résoudre les conflits avec les amis, avec les proches. Il aide si on souhaite pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. L'Arcoge Uriel, Uriel, lumière de Dieu, très puissant Arcoge, Arcoge de la sagesse, de l'intelligence. L'Arcoge Uriel se connecte maintenant aussi car c'est lui qui aide dans les situations délicates, prévient, insuffle les informations et les idées. vous connectez à l'arcoge Métatron… on fait appel à Métatron face à une situation nouvelle… un changement important dans la vie… ou si on se sent abandonné aussi… il aide à découvrir la valeur de nos âmes aide à établir l'équilibre entre ce que nous donnons et ce que nous gardons pour nous-mêmes… Métatron apprend en effet à trouver la juste mesure dans l'amour, le travail ou le plaisir apportant ainsi dans nos existences équilibre, santé, harmonie… et sérénité… Il est à nos côtés lorsque nous devons déployer des efforts importants pour quelque raison que ce soit. Par exemple, le renoncement à une mauvaise, hab à une mauvaise habitude, qu'il s'agisse de la cigarette, du clignotage ou d'autres substances telles les médicaments, etc. Et Metatron peut également aider si un enfant connaît des difficultés. Il aide à travailler sur le karma, et sur les archives akashiques également. L'arcoge Jophiel se joint à cette connexion. Jophiel signifie « beauté de Dieu ». Il obélit la vie, les pensées, le quotidien il embellit les relations, l'environnement, c'est lui qui soutient, dans les moments difficiles. Il aide à lâcher prise, aide à, à se détendre, à accepter de ne pas tout le temps être dans un contrôle excessif. L'arcoge Jérémiel, aide à gérer les émotions, couper les liens et relations toxiques. Aide, aide, à libérer des rockeurs, à pardonner. Tout simplement parce que son nom signifie miséricorde de Dieu. Alors, vous pouvez faire appel à lui si vous ressentez le besoin de faire le point sur votre vie. Et de vous, vous réorienter, d'autant plus que Jérémiel aide à ne pas se juger trop sévèrement. vous vous connectez à présent à l'archange Raguel, qui signifie « ami de Dieu ». Très attaché à la justice et l'équité, son intercession dans votre vie apporte le règlement des litiges ou des disputes, et ce de la justice divine. Raguel est également un véritable moteur, il sert de batterie, de motivation quand on n'a plus la force d'avancer. Quand les bras nous tombent ou quand on a besoin d'un regain d'énergie. Raguel apporte de l'aide aux personnes défavorisées afin qu'elles reprennent leur pouvoir personnel. C'est également un ami enseignant toujours là quand il faut. L'arcoge Azraël. Azrael assiste, assiste afin de guérir le cœur de tout chagrin, de toute peine ou douleur, et d'une manière plus générale de toute situation impliquant la mort. À ces archoges se joint maintenant l'archoge Ariel. Ariel, l'Arcoge qui permet de se connecter à la nature et qui apporte une aide physique et matérielle. L'Arcoge Zachiel. Zachiel à présent, Arcoge compatissant auprès duquel vous trouvez du réconfort, car c'est l'orge de la pitié, du, du pardon, de la miséricorde divine. Zachiel aide, aide à traverser certaines peines que l'on n'arrive pas à surmonter. Il aide à entendre le message de Dieu, à s'accorder le pardon et à le donner aux autres. Il aide à se souvenir et à retrouver la mémoire. L'Arcoge Raziel. Arcoge lié au mystère. C'est lui qui révèle les secrets de vos rêves, de votre vie. Il est le gardien des secrets et loge des mystères. D'ailleurs, la fonction de Raziel est précisément de révéler les secrets de Dieu. Il est également l'arcoge de l'amour véritable, de la chance, de la bonne fortune et des résultats heureux. Puisqu'en effet, il accorde de la chance dans les jeux et en amour. Et enfin, l'arcoge Sandalfon, frère jumeau de Métatron, transmet directement nos voeux, nos prières à Dieu afin qu'elles soient exaucées. Il ouvre toujours de nouvelles possibilités en libérant les liens pervers que nous pourrions avoir avec la matière. Place en nous l'envie d'agir et de vaincre les difficultés. que vous ressentiez, imaginiez ou souhaitiez la présence des arcoges et oges, sans déjà forcément en percevoir toute l'intensité… continuez simplement à vous détendre… à totalement leur ouvrir votre cœur… votre cœur, votre âme… et votre esprit… Afin que tous les êtres de lumière vous apportent tout ce dont vous avez besoin et à tous les niveaux. Afin que les archanges, Michael, Raphaël et autres anges puissent commencer un profond nettoyage énergétique. Afin d'expulser toutes les basses énergies hors du corps hors de l'âme… du champ énergétique… laissez… laissez leur énergie vous pénétrer… se diffuser en vous… vous pouvez avoir l'impression que tout ce qui n'est pas bon pour vous est en train d'être… d'être drainé… Hors de vous, hors du corps, hors de votre espace vital. Vous pouvez ressentir s'évacuer par vos pieds, le sommet de votre crâne, par vos mains, par vos doigts et ailleurs tous les débris et résidus énergétiques laissés par la peur. par les basses énergies… ou tout ce qui n'est pas lumière… laissez s'évacuer ainsi tout lien toxique… toute corde… tout lien aliénant qui a pu s'attacher à vous au cours de votre existence présente ou passée… ainsi que tout lien négatif, héréditaire ou dysfonctionnel. Seuls demeurent les liens d'amour, car ces liens sont éternels. Si les émotions sont telles que des larmes arrivent dans vos yeux, cela est également une très bonne chose puisque cela est une preuve supplémentaire de la puissance du travail actuellement effectué par les Oges et Argos pour vous. Les larmes sont bien souvent en corrélation avec le travail qu'il y avait à faire qu'il y avait à faire pour vous faire redevenir vous-même, pour vous reconnecter à la source de vie, à la source de votre vie. Ressentez donc, ressentez donc ce qui est éliminé de votre corps. de vos muscles, de vos organes, de tout système corporel et incorporel. Ressentez l'action lumineuse des archoges, longez votre colonne vertébrale, parcourir et purifier chaque molécule de votre être. Laissez donc partir tout ce qui n'est pas au service de votre bien-être. Oui, laissez partir tout ce qui n'est pas au service de votre bien-être, de votre sérénité, de votre volonté. Laissez partir tout ce qui n'est pas souhaitable pour votre vie pour votre mission… ou pour tout ce qui n'est pas en accord avec le ciel… Laissez la lumière rayonnante, lumineuse et protectrice que vous recevez en ce moment même remplir tout votre être de la tête aux pieds… du bout des doigts aux orteils, du sommet de votre crâne, et ça jusqu'à la voûte plantaire. Laissez la lumière angélique pénétrer vos cellules, votre âme, votre tête et votre esprit. Permettez à cela de vous fortifier, de vous revitaliser, de rayonner au plus profond de votre âme, de votre vie, jusqu'à la sentir jaillir tout autour de vous, de votre corps, de votre espace de vie, de votre cadre de vie, concrètement de tout ce qui vous entoure. De votre maison, de vos lieux de vie, de vos lieux d'activité… et de tout endroit où vous évoluez… Ressentez votre niveau vibratoire croître… Croître, s'accroître, dépasser les frontières de votre esprit, de votre corps, des lieux avec lesquels vous interagissez. Laissez cette lumière devenir de plus en plus éblouissante, de plus en plus vivante, vibrante, lumineuse et pure. Les anges et archanges pouvant être simultanément dans une infinité de lieux auprès d'un nombre infini de personnes, imaginez qu'ils se multiplient, qu'ils se multiplient afin de protéger les différentes portes, les différents accès menant à votre intérieur, menant à vos intérieurs. Derrière physique, émotionnel, psychologique, spirituel. Les anges et archoges se postent également devant et à l'intérieur de tout espace, de tout lieu que vous fréquentez, de tout endroit où vous vous rendez quotidiennement ou épisodiquement. Les anges et les vont à présent garder, préserver et assurer ainsi protection, bien-être, afin qu'en tout temps et en tout lieu où vous soyez, vous évoluez dans un cadre sécurisé, protégé et bienveillant. Afin qu'en tout lieu vous soyez à l'aise, confiant et que tout votre être irradie de mille feux… oui, que tout votre être irradie… irradie de mille feux… Soyez certain que tous ceux et toutes celles que vous aimez… que tous ceux et toutes celles que vous portez dans votre cœur et qui vous sont chers bénéficient aussi de cette lumière et de cette protection angélique si cela est en accord avec leur désir et avec le plan divin. Continuez de vous détendre. de vous relaxer… encore et toujours à mesure où vous respirez… à mesure où ma voix continue de vous ouvrir des portes… qu'il vous suffit simplement d'emprunter si tel est votre souhait… tout sentiment de peur de rejet, d'abandon disparaissent… de même que tout sentiment de trahison… de colère… de tristesse… ou toute blessure à l'âme… disparaît définitivement seconde après seconde… Les anges et archanges et autres êtres de lumière sont toujours là à vos côtés. Votre esprit continue d'évoluer, de revivre, pendant que les sensations que vous ressentez en ce moment même témoignent de la régénérescence de votre esprit, de votre être et de votre corps sous l'action libératrice… des anges… qui œuvrent pour vous… Toute émotion négative, tout sentiment ou comportement ne suscitant pas paix, sérénité, harmonie ou amour disparaissent maintenant… et pour toujours si cela est en accord avec votre volonté, vos besoins ou attentes. Ressentez et vivez le soulagement ressenti, l'apaisement qui imprègne vos cellules et esprits. Ressentez, vivez et respirez cette légèreté, Puisque le ciel vous déleste du poids de votre passé, les arcoches Michael, Raphaël, Gabriel, Anaël, Samuel. Les arcoches Uriel, Métatron, Jophiel, Jérémiel, Raguel, azraël Ariel, les arcoches Zachiel, Raziel, Sodalphon continuent, continuent en fonction de leur spécificité à agir et œuvrer dans votre intérêt. L'Arcoge Michael, plus particulièrement, qui avec son épée de lumière et de justice, coupe… coupe tous les anciens liens de peur, de doute, de dépendance, d'addiction… toutes les habitudes qui gâchaient insidieusement la vie ou le quotidien… tous les anciens schémas qui empêchaient d'avancer… qui empêchaient d'être soi-même… d'être le ou la vraie vous, la meilleure version de vous. Michael part aux affluences spirituelles néfastes et à toute situation de danger ou de combat. Que vous y songiez ou pas, que le conscient m'entende ou dorme, tout cela agit et œuvre bel et bien dans votre intérêt car la puissance angélique est activée. Vous vous détachez donc des envies ou des travers nuisibles et handicapants pour votre vie, votre santé, vos finances, votre bonheur conjugal, familial et autres. Michael vous donne même la confiance qui permet d'avancer maintenant, d'avancer dans la vie avec toute la force et le courage nécessaires. l'arcoge Raphaël plus particulièrement… Raphaël guérit… soigne… libère de tout cela et encore plus… il instaure… instaure l'énergie de guérison… et la respiration permet d'absorber tout ça… de l'intégrer si… si profondément que vous ressentez maintenant la puissance dans tout votre corps… qui peut… Qui peut être totalement endormi, lourd de détente ou alors léger de par la connexion avec le divin, votre corps qui peut ressentir picotement, chaleur, fraîcheur et autres. Raphaël, Raphaël soigne et libère de toute attaque psychique, négative ou malfaisante, d'où qu'elle vienne, quelle que soit l'époque, le lieu, la personne ou l'événement qu'il a créé. Rien ni personne ne saurait résister à cette action divine, à sa force et à sa puissance directement conférée par Dieu lui-même. Raphaël libère de l'influence négative ou handicapante, de tout acte dicté par la jalousie, la rancune, la méchanceté, la perfidie, les émotions négatives ou autres, que cela ait été créé consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement, à votre insu ou non. Qu'importe, Michael libère maintenant, si c'est juste et bien. Il vous libère même. Des propres actions contre vous-même, contre votre intérêt supérieur. Ainsi, tout poignard dans le cœur, tout coup de couteau dans le dos, tout bâton dans vos roues, toute entrave physique, mentale ou psychique est immédiatement dissoute, enlevée, retirée, de même que tout poids, toute lourdeur qui empêchait d'œuvrer, aussi bien et aussi vite qu'il était possible d'œuvrer, est également retirée. Définitivement ressentez. Ressentez votre cœur. Ressentez votre cœur à nouveau respirer. à nouveau s'épanouir… s'ouvrir… ressentez votre dos s'alléger, vos épaules être dégagées… ressentez comment votre énergie circule tellement mieux à présent, tellement plus librement… il est temps maintenant d'aller encore plus loin… il est temps d'aller vous libérer, d'aller vous nettoyer encore plus, de s'assurer que sous tous les angles, tous les points de vue, dans toutes les dimensions, que tout est bel et bien nettoyé, maintenant totalement sain, apuré, totalement, entièrement pur… Alors. Pour ce faire, laissez votre cœur et votre esprit se connecter maintenant, plus particulièrement à l'ange Raziel… allez-y, même si le conscient dort, l'inconscient est présent et votre cœur, votre esprit, votre âme peuvent appeler Raziel… Pendant que Michael et Raphaël continuent de vous aider, d'aider le travail par leur présence et leur énergie à vos côtés… Ressentez votre énergie entrer en vibration avec l'arcoge Raziel. À mesure où vous continuez de plonger dans un état modifié de conscience de plus en plus vibrant, énergétique, demandez à Raziel de, de régler, régler tout ce qui tire sa source d'une ancienne vie et vous empêche de vous réaliser totalement et permettez à Raziel de régler cela maintenant et au besoin de réactiver les anciens souvenirs s'il le faut juste juste les anciens souvenirs sans les émotions trop fortes qui auraient pu y être rattachées et ce afin que ce nettoyage karmique se fasse aisément et confortablement. Les souvenirs peuvent ainsi remonter sous forme visuelle, sensorielle ou autre, et vous les constatez comme si, comme si vous voyiez se dérouler une histoire, un film devant vous, ou plutôt à l'intérieur de vous. Tout autour de vous… toutes les souffrances, douleurs, émotions négatives ou perturbatrices sont ainsi nettoyées, assainies, laissant place à des émotions et des sentiments bien meilleurs pour votre évolution, vos émotions et sentiments librement choisis par vous et par votre être supérieur. les nouvelles émotions, les nouveaux rapports psychologiques se rapprochant généralement au grandement de la paix intérieure, de la paix intérieure, de la sérénité, du lâcher prise, de l'amour, ou encore du sentiment de sécurité, de la compassion, de l'acceptation, de la compréhension. Ainsi, Raziel vous… Raziel accompagne, guide, aide, aide à nettoyer le karma, aide… aide à se libérer pour pouvoir avancer. Avec Raziel, chacune des inspirations à présent apporte force. Courage, énergie, pouvoir et guérison comme chacune des expirations permet l'évacuation des peurs, des freins, des tensions limitantes ou asservissantes. Ainsi, ainsi s'ils existaient, Raziel coupe tout vœu de pauvreté, tout auto-sabotage, tout manque, tout déni qui a ou ont pu être formulés ou vécu. Leurs effets et conséquences cessent ici et maintenant, au même titre si cela est souhaitable, il coupe tout vœu de célibat, de chasteté, d'isolement ou d'isolement ayant pu affecter votre vie familiale, sentimentale, sociale Etc. Michael, Raphaël, Raziel vous guident jusqu'aux annales akashiques si nécessaire, afin de vous souvenir de votre mission de vie, c'est-à-dire de la raison pour laquelle vous êtes ici-bas. Souvenez-vous, souvenez-vous, laissez votre cœur vous montrer vous parler, vous révéler les secrets de votre présente incarnation. Ariel, l'Arcoge Ariel, Agis plus particulièrement maintenant pour la maison. Le travail. Ariel, apporte et assure tout, je dis bien tout, tout le confort financier et matériel dont vous avez besoin dans votre vie. En effet, en effet, tout comme Raziel, il libère également de tout vœu de pauvreté, de toute relation avilissante ou déséquilibrée avec l'argent telle l'avarice, les dépenses ostentatoires, la peur de manquer, la peur de la richesse ou du succès ou, ou la culpabilité d'avoir ou de recevoir de l'argent. Si tout cela est préjudiciable ou handicapant, vous comprenez et acceptez qu'il est juste et bon d'avoir suffisamment d'argent pour assurer tant vos besoins que vos envies les vôtres, et ceux de vos proches. Vous acceptez avec gratitude de recevoir ce que le ciel vous donne. Et d'une manière générale, vous acceptez toute aide, tout soutien, toute grâce, toute faveur du ciel à votre égard. Vous acceptez de vous faire plaisir, de penser à vous, de vivre pour vous de rendre grâce à la vie qui vous a été donnée. Raguel L'arcoge, l'arcoge Raguel, dont le nom signifie l'ami de Dieu, apporte à présent aide et soutien dans le règlement de tout litige ou dispute, et ceux de la justice divine. Raguel apaise toute tension, contrariété, met et installe toute la lumière nécessaire. et Jérémiel… Arcoge Jérémiel aide à ne pas se juger trop sévèrement… et enfin… en parallèle… de tous les actes que font ensemble… les Arcoge en ce moment même… Zakiel… l'Arcoge Zakiel lui… L'arcoche de la pitié, du pardon, de la miséricorde divine, aide à s'accorder le pardon et à pardonner aux autres. Tout comme l'arcoche Samuel aide, si elle et le souhait, bien sûr, aide à pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Une fois que ce travail est fait, Terminé. Demandez à l'Arcoche Michael de vous protéger dorénavant de toutes ces attaques psychiques avec son bouclier de protection. Voyez, voyez l'éclat de ce bouclier. Voyez-le. Voyez-le, ressentez-le. Le bouclier de l'Arcoche Michael. vous allez pouvoir à présent communier… oui, vous allez communier… avec tous les archanges… tous les anges lumineux… être de lumière… avec tous vos guides spirituels et ressentir tout l'amour, l'énergie la protection et l'aide qu'il vous envoie avec bienveillance. Profitez encore de quelques instants pour leur faire part de vos souhaits, demandes, besoins, pour leur faire part de vos voeux. pour leur transmettre vos prières. Ouvrez-leur votre cœur. remerciez-les, remerciez-les à présent… avec votre cœur de tous les bienfaits déjà éprouvés durant la séance… Vas-y, remerciez-les avec votre cœur… Remerciez-les maintenant de tous les bienfaits que vous allez avoir et vivre dès aujourd'hui. Tous les bienfaits que vous allez avoir, ressentir et vivre dès aujourd'hui. Allez-y, remerciez-les. Remerciez-les aussi de tous les bienfaits et grâces en cours de réalisation. Remerciez-les de tous les bonheurs à venir, du plus petit au plus grand, du plus simple au plus extraordinaire. Voyez bien et ressentez bien tout ce que vous leur dites. Oui, projetez-vous dans tout cela. Voyez ces joies, ces bonheurs, ces succès abondés dans votre vie. Oui, projetez-vous à l'intérieur de tout ça. Voyez comme si vous y étiez déjà voyez à travers vos propres yeux du futur… mais vous les avez au présent… laissez votre cœur se remplir déjà de tout cela… comme votre esprit laissez-le également se remplir de tout cela… Laissez votre âme vivre tout cela. Remerciez à présent toute la divine création céleste de sa présence à vos côtés durant cette séance d'hypnose spirituelle. Et ressentez-les repartir à présent. Anna. Ressentez leur énergie s'en aller. Remercier. remercier, remercier les à mesure où ils repartent dans la lumière, en vous laissant le cœur rempli de… de satisfaction… de lumière… de paix… de confiance… Vous allez maintenant pouvoir revenir, revenir ici et maintenant. Votre esprit, vos pensées et tout ce qui vous compose réintègre totalement votre corps ici. Et maintenant, vous reprenez ainsi de plus en plus conscience de l'intégralité de votre corps. Vous ressentez de plus en plus maintenant vos membres, vos muscles, vos bras, vos jambes les doigts, les orteils… le poids de la tête relié au corps par la nuque… reprenez de plus en plus conscience de votre respiration… de l'air qui entre dans vos poumons… prenez de plus en plus d'amples inspirations… bougez, bougez de plus en plus le corps… étirez-vous… vous êtes à présent totalement là… ici… des picotements, engourdissements ou autres peuvent encore être là… continuez donc de bouger vos membres, serrez les mains etc… pour les dissiper… si le conscient s'est endormi… Lorsqu'il se réveillera, il sera bien et même très bien, car son esprit et son âme ont bel et bien bénéficié de toute la séance. Cette séance est à présent terminée, je vais donc vous laisser à présent. Sachez toutefois que si vous ressentez le besoin ou l'envie d'avoir une séance individuelle d'hypnose avec moi, je suis là, bien évidemment. De même d'ailleurs, si vous avez aimé cette séance d'hypnose, et que vous souhaitez me soutenir ou simplement me remercier de ce qu'elle vous a apporté, et bien sachez que vous trouverez dans la description, un lien vous permettant de le faire. Bien sûr, cela est sans obligation aucune, et se fait dans tous les cas en fonction de vos possibilités je le fais aussi parce qu'en thérapie, on parle souvent de l'importance pour la personne de donner de la valeur à un travail qui a été fait pour elle, donc c'est aussi pour celles et ceux qui en ont le besoin que je mets ce lien. A bientôt, au plaisir…